nous aime tant, que nous n'avons pas oublié, c'est bien fait. Amen. Alléluia. Amen. Mon âme belle, Tes louanges Car ta bonté That's <laughs> Seigneur, tu nous dis dans les le actes le le roi, des rois, apôtres le Seigneur, qu'ils étaient tous réunis ensemble Et les des langues semblables à des langues de feu se sur chacun d'eux Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Seigneur, récarte nos de victoire Merci pour le saint Merci pour l'anxion du Saint-Esprit. Merci pour l'anxion du Saint-Esprit. Merci pour ton action comme un feu. Merci tu pour l'ancien de ton esprit, oh Jésus. Tu Merci es pour ta blessure, Seigneur, le Seigneur, le Seigneur de nos ennemis, Précieux oh Jésus. Sainte. Tu es celui dont tu es le roi, qui est assis dans les lieux très hauts, dans les cieux, oh Jésus. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, toi qui es assis dans les lieux élevés, toi qui es assis dans les lieux très hauts, Jésus. Yahweh Créateur du ciel et de la terre, celui qui est le tu n'as pas changé, tu es oh le, le meilleur oh aujourd'hui, éternellement, m en m en Seigneur, le véritable, oh c'est toi, Jésus. L'Alpha Omega, c'est toi, oh Jésus. Gloire à toi, oh oh oh le Al Alpha Omega. Alpha Omega. Le Dieu de tout temps oh qui conduit mes pas Aleluia Seigneur, nous te bénissons pour ta présence encore ce matin. Merci pour cette faveur que tu nous accordes de si tôt, lors de la louange et de cette adoration merveilleuse de nous visiter. Seigneur, Seigneur l'image que je vois de toi, c'est comme les 120 qui étaient réunis à la chambre haute le jour de la Pentecôte au Dieu. Des langues semblables à des langues de feu posèrent sur chacun d'entre eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Seigneur, que nous pourrions pas santé Merci, Saint Esprit de Dieu, parce que tu es en train de baptiser du Saint Esprit. Amen. Tu es en train de, de relancer les dons qui étaient enfouis, Seigneur. Amen. Tu es en train de, de, de, de redonner un souffle nouveau à des dons qui étaient refusés au Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, merci également pour les chaînes qui sont en train d'être brisées. Amen. Seigneur, tu as dit la louange brise les chaînes. Amen. Seigneur, merci pour les chaînes dans les cœurs qui sont brisées, oh Dieu. Les chaînes de la confusion, les chaînes de la, du désespoir, de, de manque de confiance en soi, oh Dieu. Merci pour ces chaînes que tu as brisées. Seigneur, nous te recommandons ce temps de l'annonce de ta parole. Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui inspires. C'est toi qui parles, nous ne sommes que de simples canaux. utilise un nous Seigneur. Je te prie encore ce matin de télécharger ta parole dans mon âme. De télécharger ta parole dans mon âme. De télécharger ta parole dans mon âme. Afin que mes émotions, mon intellect et ma volonté soient sous la soumission totale de Saint-Esprit. Merci de rendre ce moment-ci afin que ton peuple reçoive quelque chose de toi et qu'il y ait une propulsion, un avancement, un progrès, un pas nouveau dans la vie de chacun d'entre nous. Je prends autorité contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je le chasse dans le lieu Zaride, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare la Seigneurie et le règne de Jésus. Merci de sécuriser ce moment. Merci de sécuriser cette rue. Merci de sécuriser l'endelle, merci Saint-Esprit de Dieu d'agir au delà de cette salle afin de toucher les voisins au Dieu. Il leur envoya la parole et la parole les guérit. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, nous avons ainsi prié, Amen, Amen, Amen. Merci beaucoup Maman Natacha. Nous allons procéder à notre confession de foi. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus, au réparateur, saint de le Qui a été conçu les qui de la Vierge Marie. Il a Il a été crucifié. Il est mort. Il a été Il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là.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 ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen, Amen, Amen. Merci à vous, bien-aimés du Seigneur. Bonjour à tout le monde. Ah, bonjour mes amis, je vois mes amis là-bas. Bonjour, bonjour. Oh là là, vous avez grandi comme ça. Oh là là là là, Amen, Amen. Bonjour à tout le monde. C'est une, une joie de se retrouver ensemble avec vous. C'est vraiment une joie merveilleuse. Amen. Bonjour à tout le monde. Voilà, les enfants sont en train d'aller à l'école du dimanche. Les enfants à l'école du dimanche. À l'école du dimanche. À l'école du dimanche. Les enfants à l'école du dimanche. Formidable. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Le temps que les enfants aillent tout doucement à l'école du dimanche. Alors, euh, toutes les places de devant sont, <rire> sont, sont vides. Alléluia. Oh, formidable. glory. Voilà. Ça, c'est l'homme d'onction habitué à la chair. Amen. <rire> mais il y a aussi une personne qui est habituée à la chair, mais qui est loin loin. Bon. <rire> voilà. Amen. C'est une joie d'être ensemble avec vous. Bonjour encore, il y a Judith, bonjour, c'est une joie d'être ensemble. Maman Sélé, bonjour, bonjour à vous, bonjour. Père Janvier, bonjour à vous, Amen. Amen. Formidable, formidable, formidable. Notre pasteur avait l'habitude de faire ça. Quand les chaises étaient vides devant, il attendait à ce que les gens fassent ça. Et il demandait à l'accueil, non, vous vous rappelez de ça Amen Parce que c'est mieux, c'est mieux d'être comme ça ensemble, on a une concentration d'onction. Alléluia En tout cas, ce matin, je vais essayer d'être assez bref, parce que tout à l'heure, nous aurons une présentation par rapport à nos canaux, à nos différents canaux digitaux que nous utilisons. Le frère Hugues, euh, qui est informaticien de carrière, de métier, donc c'est son dada, va brièvement nous présenter nos différents canaux euh, pour euh, aujourd'hui, si nous pouvons prendre le livre de Matthieu chapitre 14, nous prenons d'abord plutôt Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Avant d'aller dans, dans Matthieu, Romains chapitre 12, c'est un verset que nous connaissons. Romains chapitre 12. Bravo, c'est merci Merci, Romains chapitre 12. Linda, ça va mieux? Ça va? Ok, formidable. La Bible dit, « Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnité de Dieu, j'ai une version euh, autre, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. » C'est surtout le verset 2 qui nous intéresse. « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Notre deuxième texte de base, c'est Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 14. Matthieu 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset, au verset 34. Matthieu 22, Matthieu 14, plutôt 22 à 34. La Bible dit « Et ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir envoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là seul. » Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, c'est un fantôme, et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les cieux, sur les eaux. »« Viens, dit-il. » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria, se « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus tendit, la main le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Ils achevèrent la traversée et arrivèrent à Génézareth. Nous prenons également le livre de Marc chapitre 6. C'est un texte qui est synoptique. Ça se retrouve au moins dans deux évangiles. Marc chapitre 6, verset 45. On va juste lire le verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaida, pendant que lui-même renverrait la foule. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à nous parler de l'autorité spirituelle. De l'autorité spirituelle. Le texte de Matthieu, chapitre 14, que nous avons lu, généralement, lorsque l'on présente ce texte-là, et d'ailleurs la conclusion le dit, le Seigneur Jésus a dit à Pierre, qui était en train de couler, dans Matthieu, chapitre 14, il lui a dit au verset 31, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Généralement, c'est le texte que l'on présente pour montrer combien il est important de vivre et de marcher par la foi. Mais il est aussi un fait avéré que beaucoup d'entre nous, nous avons du foi, de fois, du mal à marcher dans cette vie de foi. Dans cette vie de foi, de fois on a une foi qui est ferme. Des fois aussi, on a une foi qui est faible. On peut avoir des saisons où on a une foi haute et d'autres saisons où on a une foi qui est très basse. Des fois, en dents, des Mais le Seigneur a dit, « Mon juste vivra par la foi. » Le Seigneur attend de nous que nous ayons une foi constante face aux circonstances, à tous les événements de la vie. Mais comment nous pouvons avoir une foi constante Comment nous pouvons demeurer dans cet état de constance de la foi, c'est là qu'en lisant ce texte, le Seigneur m'a ouvert l'esprit pour comprendre des éléments que je n'avais jamais saisis auparavant. Et il m'a fait comprendre que la notion qui va soutenir ta foi de façon constante, c'est la notion de comprendre l'autorité spirituelle. Qui tu es en Christ. Et ce texte va nous montrer comment l'ennemi opère pour déstabiliser quelque chose en nous et nous amener à déchoir de notre position et avoir une vie de foi en dents de cie. Dans le livre, ça sera une autre fois où je vais, normalement j'avais une introduction sur l'autorité spirituelle, mais ça sera peut-être le dimanche prochain, mais nous allons directement aller dans le corps de ce, de ce texte de Matthieu 14. Matthieu 14, au verset 22, la Bible dit « Ensuite, il obligea. Ici, il s'agit du Seigneur Jésus. Si nous retournons dans les versets plus hauts, au verset 13, par exemple, de Matthieu 14, la Bible dit, à cette nouvelle, Jésus prit un bateau pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Si on peut souligner un lieu désert. Les foules la prirent, quittèrent le ville et le suivirent à pied. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule. Il en fut ému. Il guérit leur malade. Le, le soir venu... Les disciples en lui dire ce, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules pour qu'elles aillent s'acheter de vivre dans les villages. Mais Jésus leur dit Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Il lui dit Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Et il dit Apportez-le-moi ici. Il leur donna aux foules de s'installer sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la bénédiction, puis il remplit les pains et les donna aux disciples. Et les disciples en donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On emporta douze paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000, sans compter les femmes et les enfants. Le verset qu'on vient de lire ici, on montre combien le Seigneur Jésus vient de réaliser des miracles extraordinaires. Il vient de guérir les malades et il vient de faire manger plus de 5 000 personnes, sans compter femmes et enfants. Miracle extraordinaire. Et lorsque ce miracle est arrivé, les foules étaient nombreuses. Alors au verset 22, le Seigneur maintenant demande à ses disciples de quitter le lieu où ils étaient. Ils étaient dans un lieu désert, il n'y avait rien dans ce lieu-là. Il leur demande de quitter le lieu où ils étaient et d'aller sur l'autre rive. Là où ils devaient aller, au fait, la Bible dit qu'ils devaient aller normalement à, à Bethsaïda. Ils devaient aller à Bethsaïda, parce que Bethsaïda, c'était la ville de la plupart des disciples de Jésus. Pierre et André étaient de Bethsaïda, Jean Jacques étaient de Bethsaïda, même Philippe était de Bethsaïda. Donc ils devaient retourner dans leur maison, quitter le lieu désert, aller à Bethsaïda. Mais au lieu d'arriver à Bethsaïda, on se rend compte que dans Marc au chapitre 6, 45, on nous dit finalement qu'ils arrivèrent à Génézareth. Donc ils sont passés du lieu désert, traversés les eaux. Au lieu d'arriver à Betsaïda, ils ont bufurqué vers Génézaret. Mais pour arriver à Génézaret, du lieu désert, ils devaient traverser le lac de Tibériade. Ils devaient traverser les eaux. Et lors de la traversée de ces eaux, c'est là qu'il y a eu un drame, le drame. Ou l'histoire que nous sommes en train de parcourir maintenant Au verset 22 Il y a une, un verbe important Qui est mis en évidence dès le départ On nous dit Jésus obligea les disciples Obligea les disciples Les obligea Ce n'était pas de leur bon gré C'est le Seigneur qui les a obligés Pourquoi le Seigneur les a obligés Parce que le Seigneur voulait leur enseigner une notion importante il voulait leur enseigner la notion sur l'autorité spirituelle. Et un homme en particulier de tous ses disciples devait être le modèle d'enseignement de ce qu'on appelle l'autorité spirituelle. Pierre, malgré lui, il ne savait pas que le Seigneur Jésus allait l'amener sur un cheminement initiatique à comprendre la notion de l'autorité spirituelle. Dès lors, Puisque le Seigneur a obligé les disciples à aller dans le bateau et à traverser ces eaux, il y a une notion importante que nous devons comprendre dès l'entrée ici, que exercer l'autorité spirituelle en tant qu'enfant de Dieu, c'est une obligation. C'est une obligation. Amen. Parce que ce que tu ne feras pas qui est de ton droit, quelqu'un d'autre le fera à ta place et il te crasera. C'est une obligation. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire « Je vous ai donné le pouvoir. » À vous de pouvoir exercer ce pouvoir. Exercer l'autorité spirituelle, c'est un apprentissage. On ne connaît pas directement comment l'exercer. Il y a un apprentissage. Et cet apprentissage-là peut être donné par le Maître, lui-même le Seigneur Jésus, ce qui est le cas pour le disciple, et le Seigneur Jésus n'étant plus présent, il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider à exercer l'autorité spirituelle, il y a aussi la parole de Dieu qui est là pour nous aider à comprendre comment exercer l'autorité spirituelle, il y a aussi l'association à des personnes qui sont ouïntes et qui ont appris avec l'expérience, avec la connaissance Comment exercer cette autorité spirituelle qui est une obligation pour chacun d'entre nous Troisième élément important, il y a une notion de progression. Ça veut dire que l'exercice de l'autorité spirituelle peut aller en crescendo. Aujourd'hui, j'exerce moins, il y a des choses qui m'effrayent, mais demain, si je continue, les choses qui m'effrayaient avant, ça ne sera plus les mêmes qui vont m'effrayer. Nous n'avons pas le temps pour le voir, mais lorsque nous étudions... La traversée du peuple d'Israël depuis la sortie de l'Égypte et jusqu'à la possession des canals et de différents batailles, nous voyons que c'est un combat en progression. Plus ils prenaient de la force et de l'assurance, plus le Seigneur les exposait à des, à des oppositions plus importantes et plus grandes. Voyez-vous, David n'a pas été affronté Goliath avant sans qu'il n'ait affronté les ours et les lions. Quand il a terrassé les ours et les lions dans le désert, c'est là maintenant qu'il pouvait aller affronter un géant. L'exercice de l'autorité spirituelle, c'est une progression. Donc il ne faut pas s'inquiéter si aujourd'hui, je n'arrive pas à triompher, je n'arrive pas à commander aux circonstances de la vie et les circonstances de la vie m'obéissent. Ne te décourage pas parce qu'il y a une progression. Même les disciples, à un moment donné, ils n'ont pas su chasser des démons d'un enfant qui était euh, épileptique, le Seigneur Jésus leur a dit vous avez peu de foi, mais il leur a fait comprendre que ce type de demande ne peut se chasser que par le chant et par la prière. Que votre autorité doit être augmentée. Priez plus, jeûnez plus. Amen. Au Matthieu 14 où nous sommes, le verset 22 la Bible dit il obligea les disciples à monter dans le bateau, à monter dans le bateau. Voyez, le bateau, dans d'autres versions, c'est le bateau ou la barque, est un moyen de transport sur les eaux, sous la conduite de l'homme. Est un moyen de transport sur les eaux, sur la conduite de l'homme. Pour hein, traverser traverser les eaux, surtout les eaux profondes, il faut avoir un moyen pour pouvoir le traverser. Un moyen pour le pouvoir le traverser. Parce que sans ce moyen-là, tu finiras par sombrer, tu n'iras pas plus loin. Et le bateau, c'est de façon générale tout élément qui peut nous permettre à traverser la vie, à, à, braver, à braver les oppositions de la vie, à se lever au-dessus des obstacles de la vie. Et au-delà d'un aspect général, la barque ou le bateau, on nous dit que dans ce bateau-là, il y avait des disciples. Il y avait des disciples. Je vais rapidement euh, prendre le verset 33 pour nous faire comprendre quelque chose. Ceux qui étaient dans le bateau, euh, le verset 32, ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Vous voyez, le Seigneur Jésus demande aux disciples de monter dans le bateau. Dans la progression de l'histoire, Pierre demande au Seigneur Jésus de quitter le bateau et de marcher sur les eaux. Le Seigneur Jésus n'était pas avec eux dans le bateau. Pierre marcha sur les eaux, mais dans la progression, Pierre était en train de sombrer. Le Seigneur Jésus le soulève, mais au lieu que le Seigneur Jésus parcourt avec lui, pour arriver avec lui sur la rive, parce que lui venait de la rive, il le ramène dans le bateau, et lui avec ensemble dans le bateau. Le bateau ou la barque, là où elle est disciples, c'est le symbole de l'église de la communauté voyez-vous la véritable autorité spirituelle s'exerce lorsqu'on fait partie d'un corps appelé l'église lorsque Pierre était dans le bateau vous verrez, Pierre a voulu couler mais le bateau n'a jamais pu se couler malgré que le bateau était malmené, mais on ne dit pas nulle part que le bateau a failli couler c'est lui qui est sorti du bateau a voulu couler. Pour dire, le Seigneur à Jésus a dit Pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que, quelles que soient les attaques du monde et de Satan, Satan et le monde ne pourront jamais faire couler le bateau appelé église. Jamais. Impossible. Par contre, toute personne qui est dans ce bateau-là, lorsqu'il quitte le bateau, il devient fragile et il est prompt à couler C'est pour ça que le Seigneur Jésus lui a dit Non, t'as tant autorité spirituelle Pour que tu l'exerces avec puissance Tu dois être au sein de l'Église Il a voulu se sauver Ils étaient tous dans le bateau malmené Lui il a voulu se sauver tout seul et laisser les autres Mais sur le chemin il a fallu couler et périr le Seigneur Jésus le sauve, le prend et l'amène au sang, le ramène à l'église. Et dans ce bateau-là, ils étaient plus seuls. Le Seigneur Jésus était avec eux. La garantie que le bateau appelé église ne se coulera jamais, c'est parce que le Christ est là. Et il est la tête du corps, il est la tête de l'église. Sans l'église, sans l'appartenance à une église, tu peux chasser les démons. Tu peux opérer ce qui a à opérer. Mais je te dis que les mêmes démons que tu chasseras, ils reviendront te tourmenter et tourmenter ta maison et au point que tu vas être détruit. Parce qu'au sein de l'église, de la communauté, il y a la puissance du corps. Le Seigneur Jésus a toujours dit, lorsqu'on parle de l'église, en termes de communauté, je vous ai donné... Lorsque Paul parle de l'église, il dit Prenez toutes les armes de Dieu Collectivité Lorsqu'il parle de l'église, même en termes de prière Il dit, lorsque vous priez, dites Notre Père Parce qu'il y a une action Corporative que le Seigneur Jésus A donnée à l'église Remarquez une chose Quand vous priez seul dans votre maison Dieu vous visite Aussi il vous parle Mais quand vous venez à l'église Vous verrez que cela est en oui. Parce que dans l'église, l'église est, est la colonne de la vérité. Dans l'église, les différents feux que chacun d'entre nous a, les différentes onctions que chacun d'entre nous a, les différents dons que chacun d'entre nous a sont mis ensemble. Et dans l'Ancien Testament, on nous dit, un d'entre vous chassera combien? Mille. Et dix d'entre vous chasseront? 000. La force du corps. L'autorité spirituelle s'exerce Lorsqu'on fait partie du corps Et on s'identifie en un corps Voyez-vous même pour la Sainte Seine Le Seigneur Jésus parle Paul parle de la Sainte Seine en disant que Beaucoup d'entre vous Lorsqu'ils prennent la Sainte Seine avec négligence, Ils ne considèrent pas la notion du corps C'est pour ça qu'il y a parmi vous Beaucoup de maladies et d'infirmités Je paraphrase La notion du corps Quitte le corps quitte l'église, je te laisse opérer comme tu veux, mais je suis sûr qu'à un moment donné, tu vas t'étioler, tu vas t'étioler. Voyez, la même chose de l'église, c'est comme l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue est parti, il a tout pris, il est parti, il a pris les biens financiers, les biens matériels, il a pris les biens spirituels, il est parti, il a fait sa vie, tout lui réussissait, mais comme il n'était plus connecté au corps, à la maison de, ton, de son père, à la source, tôt ou tard, il a tout perdu. Et quand il est retourné, le Christ a été le convaincre là-bas que tu as péché contre ton père. Retourne. Et il est venu intégrer la maison. Le père l'a reçu. C'est comme Pierre, il est sorti. Il voulait aller de lui-même expérimenter. Le Christ ne lui a jamais reproché. Mais en fin de compte, il le prend et il le ramène dans la barque. Il le ramène dans la barque. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une progression au niveau du parcours, au niveau de ce voyage. Ils étaient dans le désert où le Christ a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Ils arrivent dans les eaux profondes parce qu'ils voulaient aller à guélez Ils arrivent sur les eaux. Ça veut dire que entre le désert, et le lieu, la destination finale qui devait être Bethsaida, mais finalement qui a été les arrêtée. Les eaux, c'est une période de transition de la vie. C'est une période de transition de la vie. Parce que on ne vit pas continuellement sur les eaux. Même si on prend un bateau tôt ou tard, on finira par accoster sur la terre ferme. Parce que la plupart des maisons se trouvent sur la terre ferme. Même si tu, prends une, une, tu fais une croisière dans un parcours ou autre, tôt ou tard la croisière finira, il faut que vous puissiez accoster. Aucun bateau ne peut rester 10 ans en navigant. Il y a toujours le moment où il faut arriver sur la terre ferme. Les eaux, c'est une période de transition. Lorsqu'on est sur les eaux, c'est une période de transition. Mais à un moment donné, il faut rejoindre la terre ferme qui dit période de transition ça veut dire que c'est une période éphémère, c'est une période provisoire, c'est une période temporaire qu'un jour ou l'autre ça va passer et durant cette période de transition, cette période éphémère, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons ce sont également des choses éphémères et des choses transitoires le désert, les eaux il devait aller à Génézareth. Au fait, Génézareth, la ville de Génézareth, la signification hébraïque de la ville de Génézareth, c'est le jardin du prince. Il y a le mot gan » qui signifie « jardin » et il y a le nom propre « sana » qui signifie « prince ». C'est le jardin du prince. C'est un lieu de repos. Il devait passer du désert pour entrer dans le lieu de repos, dans le lieu où on a des choses fixes. Des choses stables, des choses qui vont maintenant commencer à produire Dans le lieu où on entre dans le territoire de sa bénédiction pleine Dans le territoire de sa destinée Mais pour passer du lieu désert, arriver à Génésarète Tu devras traverser, nous devons traverser sur les eaux Et c'est quand nous traversons sur les eaux C'est là que la notion de l'exercice de l'autorité spirituelle Devient importante et indispensable Importante et indispensable. La Bible dit. Au verset 24. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre. Malmené par les vagues. Car le vent était contraire. Voyez. Le terme grec ici, euh, qu'on a traduit en français vague, c'est le terme kouma. Kouma, c'est le singulier, et au pluriel, c'est koumatum. Ça signifie flot, vague. Et la symbolique biblique des vagues, ce sont les inquiétudes de la vie, les passions impulsives et les passions incontrôlables. Ce sont des émotions. Des émotions qui montent. Des émotions qui varient. Des émotions qui ne sont pas stables. Voyez-vous, les disciples dans le bateau. Ils sont dans le bateau Église. Le bateau est malmené par les flots. Les disciples sont à l'intérieur. Et les flots représentent les... Les émotions impulsives, les émotions variées, incontrôlables, des passions qu'on ne sait pas contrôler, qu'on ne sait pas maîtriser, en dents de si. Voyez-vous, même lorsqu'on est en plein danger, un danger te menace, la première émotion qui sortira de toi et de moi, c'est la peur. C'est la peur. La peur, l'incompréhension. La, la peur est l'incompréhension. Nous risquons de quitter le domaine de la foi ferme pour entrer dans le domaine de la peur. Et au fur et à mesure, les choses vont s'intensifier. Au fur et à mesure aussi, notre peur pourra augmenter ou diminuer. On pourra à un moment donné avoir la foi, confesser la foi. Je suis enfant de Dieu, rien ne m'arrivera. Mais si les situations ne change pas, on va également décliner. On va également décliner. Pourquoi Parce que lorsqu'on est sur les eaux, et les vagues viennent, on est sur un temps éphémère, on est sur une période provisoire. Rien n'est stable dans la vie, rien n'est fixe au niveau, au niveau même spirituel. Tu es encore dans des temps de balbutiement, tu es encore dans des temps de découverte et de recherche, rien n'est encore totalement compris. Et quand tu es dans cet état-là, là où le domaine où tu seras le plus malmené, c'est au niveau de ton âme. Spécialement de tes émotions. De tes émotions. Et plus tu te rapprocheras de ton lieu de repos, plus les émotions de ton âme vont devenir de plus en plus incontrôlables. Tu auras une fois balancé comme un yo-yo en temps de scie. Dans Matthieu chapitre 14, 24, que nous avons lu ici, on nous dit Le bateau était malmené à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues car le vent était contraire. Lorsque tu te rapprocheras de plus en plus, tu quittes le lieu désert, tu es dans le bateau, tu te rapproches de plus en plus, parce qu'on dit qu'ils étaient éloignés de la terre ferme de quelques stars. Lorsque tu es en train d'aller vers le territoire de repos, le territoire de ta bénédiction, le territoire de ta destinée à Génézareth, tu seras confronté à une autorité spirituelle une puissance spirituelle qu'on appelle vent contraire. Vent contraire. Et cette puissance spirituelle appelée vent contraire va attaquer spécialement quelque chose dans ta vie. Il va attaquer ton âme au niveau de tes émotions. Il va attaquer tes émotions. Attaquer tes émotions. Pourquoi il attaquera tes émotions? C'est pour premièrement te désorienter. Te désorienter. Pour te désorienter, afin que tu n'arrives plus à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. De distinguer ce qui est de la volonté de Dieu ou ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Il va atteindre tes choix, tes perspections, en attaquant tes émotions et en rendant tes émotions instables. Cela veut dire ceci, tu seras une personne facilement balottable. Tantôt tu veux, tantôt tu ne veux pas. Tantôt tu aimes, tantôt tu n'aimes pas. Tantôt tu es scellé, tantôt tu n'es pas scellé. Tantôt tu es tout fait tout tantôt tu es plus mou que le chiffon. Tantôt tu crois, tantôt tu ne crois pas. Tu peux passer d'un moment intense de joie à un fort moment de tristesse et d'angoisse. Donnant l'impression même comme si tu étais à temps de schizophrénie. C'est-à-dire... Tu pourras avoir de fois des hallucinations visuelles et auditives. J'entends le Seigneur, je vois le Seigneur, je vois l'essence de Dieu. Tu es dans un état élevé de foi. Et par moments aussi, tu vas commencer un peu aussi à, à, à délirer, désorganiser, à faire des choses bizarres. Et le comble de tout cela a commencé à te replier sur toi-même, à te replier sur toi. Tu te retrouveras dans un état émotionnel d'insécurité parce que tu ne sais pas quelle décision est la meilleure pour toi dois-je prendre ce chemin ou dois-je prendre celui-là tel peut me conseiller non je ne veux pas, vous verrez on va commencer même à fuir les gens c'est ce que Pierre a fait Pierre a quitté les autres il a fui les autres je dois être seul, je dois me battre seul lorsqu'on est attaqué par l'autorité spirituelle appelée vent contraire il va atteindre tes émotions afin de te désorienter, de te sortir de la barque. De te sortir de la barque. Tu commenceras à douter de tout. À douter de tes frères et sœurs. À douter de l'église. À douter de ministères À douter même des actions que toi-même tu as posées. Instabilité totale. Avez-vous déjà rencontré des personnes La veille, il te dit A. Le lendemain, il te dit B. Comme ça. Yo-yo. Quand vous regardez ça, surveillez les propos de la personne. Vous verrez des fois une incohérence. Et si vous sondez de plus en plus la vie de la personne, vous verrez qu'il y a une désorganisation totale de sa vie. Il y a une perte totale des éléments dans sa vie. C'est comme des choses qui s'étiolent progressivement dans sa vie. Non seulement ça pourrait apparaître à une schizophrénie, mais en psychiatrie aussi on parle d'une bipolarité. Ça veut dire que, les personnes auront des troubles de l'humeur. Comme des montagnes russes. Tes émotions fonctionnent comme un montagne russe. Des fois, elle est là, au diapason supérieur. Des fois, ha! des troubles d'humeur. Les gens ne te comprennent plus. Comment on peut être avec cette personne Comment on peut être avec cette personne Et quand on est là, je vous ai dit, on commence à avoir des hallucinations. En psychiatrie, c'est ce qui est dit, on commence à avoir des hallucinations auditives et visuelles. Au verset 26, on nous dit ceci. Matthieu 14, 26, on nous dit. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Jésus dont ils avaient toujours l'habitude d'être avec. Mais là, lorsqu'ils le voient, il dit non, non, non, non, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Lorsque l'autorité va contraire à ta tête, il va perturber ta perception spirituelle et attaquer au niveau de tes dons. Parce que tu es instable au niveau émotionnel. Tu seras aussi instable pour la perception des choses divines. Tout deviendra confusion dans ta tête. Confondre la parole, confondre les sens des choses. Détourner ton regard progressivement de la vérité. Et lorsque nous, on est en face de quelqu'un qui est, qui manque de constance, Qu'est-ce qui va se passer Lorsqu'on est en face d'une personne qui manque de constance, petit à petit, on ne fera plus confiance en la personne. On ne fera plus confiance. Parce qu'on ne sait pas à quel sens se vouer avec. On ne sait pas sur quel pied danser avec la personne. Et ça t'amènera, non seulement tu es désorienté, deuxième conséquence de l'attaque devant ton frère, ça va te discréditer aux yeux des autres. Perte de confiance totale. Ça va te disqualifier aux yeux des autres. Imaginez-vous les autres disciples. Eux, ils étaient dans la barque. Pierre dit, moi je sors. Eux, ils restent dans la barque. Oh, Pierre, quel égoïste. Toi qui prétendais être notre leader. Là, les vents soufflent. Toi, tu nous laisses. Même s'il a eu l'autaste de dire, moi je viens. Il aurait pu dire en tant que leader, venons ensemble. Il fuit et les autres le regardent. Il n'est pas un bon leader. Il n'est pas un bon leader. Et voyez-vous, non seulement ça va te discréditer, ça va te disqualifier et ça va te paralyser. Disqualifier parce que tu perdras ton repère. C'est normal. Tu commences à confondre Jésus avec un fantôme. C'est normal, tu n'as plus de repère. Ça va te disqualifier et te paralyser. Et vous verrez que l'esprit va en contraire il attaque tout le monde, mais il choisit spécialement d'attaquer un type de gens. Des gens qui souffrent d'un problème d'identité. Qui ne reconnaissent pas qui ils sont réellement. Et c'est un problème qui est lointain. Vous voyez ici Pierre. Avant d'être Pierre, il était Simon. Simon signifie roseau agité. Pas de stabilité. Christ la paix il dit, tu deviendras Pierre, stabilité. Mais il était dans un processus de transformation. Mais c'était d'abord un roseau émotionnellement instable. Dans le jardin de Gethsemane, il priait, l'onction était là, il faisait des prodiges, il chantait, il glorifiait le Seigneur. Mais quand Malchus est venu, il est passé de ça à Satan. Il a pris l'épée, tranché l'oreille. Instabilité totale. Et l'ennemi va, au contraire, s'identifier des personnes qui ont un problème de manque de confiance déjà au départ en soi-même, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de certitude, qui sont encore en train de se rechercher. Qui suis-je Quelle est ma mission sur cette terre Que dois-je faire Qu'est-ce que je serai Et vont au contraire, s'identifier des personnes comme celle-là pour les attaquer, pour les attaquer. Matthieu chapitre 14 verset 25, comme je dis que j'irai vite, la Bible dit, à la quatrième veille de la nuit, il va vers eux en marchant sur la mer, il va vers eux en marchant sur la mer, il l'a, c'est Jésus. Jésus, on dit qu'il va vers la quatrième veille de la nuit. Donc, lorsqu'on médite la Bible, il faut avoir l'habitude de poser des questions à la parole de Dieu. Pourquoi il y a ça Pourquoi la quatrième veille Pourquoi pas la première, la deuxième, la troisième, la cinquième, la sixième Pourquoi la quatrième veille Et pourquoi la veille Parce que dans le Nouveau Testament, la nuit est divisée en quatre veilles. Dans le Nouveau Testament, la nuit est divisée en quatre veilles. Et la première veille de la nuit, c'est environ entre 18h à 21h. C'est le moment qu'on appelle le soir entre 18h 21h. La deuxième veille, c'est entre 21h à minuit. Ça, c'est la deuxième veille de la nuit. La troisième veille de la nuit, c'est entre minuit à 3h du matin. C'est le moment qu'on considère le moment du chant du coq. Vous voyez, quand le coq a chanté pour Pierre, c'était à ce moment-là, entre 3h du matin, entre 3h du matin, et la quatrième veille, c'est entre 3h et 6h du matin. C'est à ce moment-là, entre 3h et 6h du matin, que le Seigneur va vers Pierre. En ce moment-là. En ce moment-là. Voyez-vous, face à l'attaque, à l'attaque vent contraire, nous avons des éléments pour se défendre contre. Le premier élément, nous l'avons déjà cité sans insister là-dessus. La puissance du corps. Être au sein du corps. Être entouré. Ne pas être seul. Être avec un corps, l'Église. Être aussi entouré de frères et sœurs qui partagent le même fardeau que toi. Qui prient ensemble avec toi et pour toi. La deuxième arme qu'on utilise face à l'attaque vent contraire, c'est l'arme. De la veillée de la quatrième heure. La veillée de la quatrième heure. Entre 3 heures du matin et 6 heures. Quand tout est calme. Quand tout est calme. C'est ce qu'on appelle la prière du matin. Priez le matin. Priez le matin. Avant que le soleil ne se lève. Avant que l'aurore ne se lève. C'est à ce moment-là. Entre 3 heures. 6 heures du matin. C'est à ce moment-là qu'il faut prier. Pourquoi? Parce que voyez le Seigneur Jésus la Bible nous dit qu'il avait l'habitude de prier la nuit, de passer toute la nuit et le soir, le matin quand le soleil apparaissait il descendait pour faire le ministère il gagnait ce combat la nuit et il descendait le jour pour manifester ce qu'il avait déjà gagné. Parce que vous voyez, lorsque l'attaque, vent contraire, vient contre nous, vient contre nous, non seulement la puissance du corps va nous aider à exercer notre autorité spirituelle, mais aussi la prière, la prière, et spécialement le matin, nous permettra entre 3h et 6h, avant que le soleil ne se lève, nous permettra en fait de blinder notre âme, de blinder nos émotions, de préparer notre intellect pour affronter la vie, affronter les circonstances de la vie, les circonstances de la vie. Et lorsque on est dans ce temps de prière. Dans ce temps de prière, qu'est-ce que l'on demande à Dieu Voyez, Ephésiens chapitre 6, versets à, 10 à 18. On nous demande de porter les armes. Voyez, les armes spirituelles. Les armes spirituelles, on te dit, de prendre la vérité de la parole de Dieu. Lorsque tu es à la quatrième veille de la nuit, pendant ce temps de prière, pour te préparer contre l'attaque, vont l'attaque, tu dois prier avec la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu, te revêtir de la cuirasse de la justice, confesser que je suis juste, te revêtir du sel, te préparer diligentement à sortir pour affronter. Ça veut dire que dans le sel, là, ça veut dire, ce n'est pas une fois le matin que tu pries, ça va devenir une habitude, prier régulièrement, avec fidélité, avec persévérance. C'est tout un programme que tu peux organiser. Je veux m'en tenir là et me tenir à la brèche jusqu'à ce que les choses changent. Et tu dois brandir aussi la foi comme un bouclier pour te défendre et me confesser ton salut en Christ, ta filiation en Christ, combattre avec la parole de Dieu, c'est-à-dire brandir les promesses de Dieu. Et une autre arme qu'on utilise pendant que tu prieras contre L'autorité va en contraire. Ephésiens 6, 8 nous dit, 6, plus exactement 6, 18 nous dit, Priez en tout temps par l'esprit. Tu dois prier beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. Parce que lorsqu'on prie en langue, la Bible dit, on se fortifie soi-même. On se s'édifie soi-même. Et on ajoute, par toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières. Et des supplications Toutes sortes de prières Et de supplications Et des supplications Parlez, priez le matin Pour ordonner Voyez-vous, je retourne Dans Matthieu chapitre 14 Matthieu chapitre 14 Et on atterrit tout doucement Le verset 18, 28 Matthieu 14, 28 Jésus dit à Pierre Pierre lui dit comme les autres disciples, c'est un fantôme, ils poussèrent le cri. Le verset 27, Jésus leur dit aussitôt, courage-moi, c'est n'ayez pas peur. Le verset 28, Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Ordonne-moi de venir. Voyez-vous, lorsque le Christ est là, on reconnaît que c'est le Christ, il est là avec toi. Ça va te fortifier, ça va commencer à te donner le courage, le courage. Le courage, c'est ce que fait la prière. L'exercice de ton âme, progressivement, tu vas être encouragé, tu vas être fortifié, tu vas commencer à t'élever. Et tu entreras, après avoir utilisé les armes spirituelles, après avoir prié en langue, ton âme intérieur va commencer à être fortifié. Et tu vas entrer aussi dans un stade où tu vas commencer à ordonner. À ordonner. Dans jean chapitre dans Job, euh, le livre de Job, chapitre 38, versets 11 à 13. Job 38, 11 à 13. La Bible dit Quand je dis, Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de te flot ou vague. As-tu un seul de tes jours commandé au matin As-tu fait connaître à l'aurore son lieu pour qu'elle saisisse le bord de la terre Et que les méchants soient secoués Voyez, à la très veille de la nuit. Entre 3h et 6h du matin, le Seigneur Jésus ordonne à Pierre, viens. Parce que dans l'entretemps, le Seigneur Jésus, lui, il était en prière. Il revenait de la prière. Il arrive, il ordonne à Pierre de marcher. Pierre a dit, ordonne que je marche. Le Seigneur Jésus a dit, j'ordonne. Il dit à Pierre, viens jusqu'ici, comme Job nous l'a dit. Tu diras, viens jusqu'ici. Tu ne diras pas au-delà. Le Seigneur Jésus a ordonné à Pierre. Viens jusqu'ici. Pierre est sorti de la barque. Pierre a commencé à marcher. Mais à un moment donné, il a commencé à sombrer. Pourquoi? Parce que le Christ a ordonné. Pierre marche. Pour le reste, c'est lui-même qui devait ordonner aux autres. Je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Dans ce temps où tu vas commencer à... À prier, à te lever contre ce vent contraire, contraire à ta vie. Ça peut être émotion, problème qui persiste dans ta vie. À un moment donné, en priant avec les armes spirituelles, en priant en langue, en s'associant aux autres, pas seul, à un moment donné, tu vas commencer à avoir le courage, l'audace et l'assurance d'ordonner. Je refuse ça dans ma vie à proclamer. Et là, tu entres dans un temps où tu deviens le prophète, la prophétesse de ta vie. Le verset 29, nous dit, « Viens, » dit-il, « Pierre, descendu du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. » Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il se cria, Seigneur, sauve-moi. Voyez. Cette autorité appelée vent contraire, il ne se laisse pas intimider si facilement. C'est ce que j'ai appris avec Satan. Lorsqu'il a une proie, il ne lâche pas si facilement. Voyez-vous. Maintenant, Pierre, on lui dit que Pierre, en voyant que le vent était fort, voyez, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. L'autorité lui est donnée de marcher sur les eaux. Il devait poursuivre lui-même. Mais lorsque l'autorité, avant le contraire, voit que cet homme qui était enfermé dans ce bateau, que j'avais lié, a reçu la révélation qu'il peut marcher sur moi, qu'il peut dominer sur moi, il change de stratégie. Au lieu de continuer à venir comme vent contraire, il vient maintenant comme vent fort. Il passe de vent contraire à vent fort. Ça veut dire échange de stratégie, échange de tactique, échange de armes. Voyez-vous, le terme fort ici, c'est le terme grec Uscurium. Qui signifie physiquement, physiquement. C'est tu, tu tu sens, tu sens ça. Voyez, le vent on ne le voit pas, on le sent. Mais quand le vent devient fort, voyez, ça parcourt ton corps. C'est comme si ça te traverse. Voilà, c'est ça que ça signifie. Uscurium. Voyez, tout ce temps là, le vent était contraire, mais ici il devient vent fort. Il devient physiquement perspectible. Physiquement touchable Et quand il devient physiquement touchable Qu'est-ce qui se passe Regardez Le verset 30 Comme il commençait à couler Il se cria sauve moi Lorsque le vent contraire devient vent fort Physiquement présent Il commence maintenant à t'attaquer physiquement ce n'est plus au niveau des âmes, des émotions. Mais ça devient une attaque physique. Visible. Les émotions sont invisibles. Nous voyons les résultats, mais elles sont invisibles. Mais ici, c'est une attaque physique. L'objectif, c'est de te faire couler. Te faire couler. Te faire disparaître. Te faire sombrer totalement. Il y a Quelque chose ici qui est important, on nous dit, au verset 30, on nous dit, mais en voyant que le vent était fort, en voyant. Avant le vent contraire, Pierre ne voyait pas le vent contraire. Mais quand le vent est devenu physiquement visible, Pierre a vu. Le verbe ici, voir, ça veut dire comprendre. Pierre a compris que ici, c'est quelque chose qui me dépasse. L'attaque est importante, ce n'est plus de mon niveau. Et quand il a vu qu'il a commencé à sombrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Il a crié à Jésus. Quand dans ta vie, les attaques deviennent physiques, les menaces deviennent physiques, les intimidations deviennent physiques, Lorsque tu atteins ce stade, il faut brandir les cris. Amen. Il faut brandir les cris. Amen. Amen. Face à la muraille de Jéricho, Amen. Dieu leur a dit tournez, tournez, tournez. Mais à un moment donné, criez. À ce moment-là, il faut crier, crier, crier. Crier à Dieu, crier aussi aux hommes. Mais crier d'abord à Dieu Jésus, viens à mon secours. Le cri. Parce que la tendance naturelle est de paniquer, de paniquer, de paniquer. Oui, panique. Mais crie. Ça veut dire appelle l'intervention de l'autorité spirituelle, d'une autorité supérieure. Car il y a danger. Car il y a danger. Car il y a danger. Car il y a danger. Non seulement l'autorité spirituelle, mais je veux vous dire aussi quand j'ai compris ça. Ça m'a un peu secoué aussi, mais je dois vous le dire. Tu peux aussi crier aux autorités judiciaires humaines. Oui. Tu es en danger de mort. Oui. Ta vie est menacée. Si tu es dans tes droit, tu peux recourir. Parce que les magistrats, les juges autres, qui les a établis, c'est Dieu. Amen. Tu peux courir. Non, non, mes droits sont menacés ici. Je dois réclamer qu'on me fasse droit. Comme effa justice, Amen. comme effa justice. Sinon je veux couler, sinon je veux couler. C'est appelé à l'aide, à l'aide, au secours. Je me noie, ne reste pas là, ne montre pas que tu es fort. Non, non, non, non. Nous tous à un moment donné, comme aux pierres, nous sommes aussi, mais nous nous relevons. Et vous verrez que ceux qui sombrent, lorsqu'ils se relèvent, ils ne se révèlent jamais seuls. C'est quelqu'un qui leur a tendu la main Mon juste chutera cette fois Je ferai quoi Je le releverai Le Christ on ne le voit pas Mais il va passer par les hommes Par les circonstances de la vie Pour te relever Mais à un moment donné il faut que tu cries Comme on a vu le jeudi Dieu ne révèle pas tout Lorsqu'on a vu au cours de jeudi Il ne révèle pas tout il demande quand quelqu'un est malade qu'il fasse quoi Qu'il appelle les anciens. Crie. Crie. Et je veux finir. Pierre a combattu en sortant seul dans la barque. En sortant seul dans la barque. Mais le Christ, lorsqu'il a pris, je l'ai dit tout à l'heure, il a ramené dans la barque. Il a ramené dans la barque. Voyez-vous, notre père spirituel, il nous disait souvent, il dit, c'est un homme qui priait beaucoup, c'est un homme de prière. Mais il nous disait que, lorsque je prie seul et quand je me retrouve à prier avec l'église, je me sens encore plus fort et plus loin. Il dit, j'ai appris à prier seul, mais le Seigneur m'a aussi demandé d'apprendre l'église. À prier. À prier. Parce que seul, tu ne peux chasser que mille. Mais ensemble, on peut chasser plusieurs. Plusieurs. En résumé, l'exercice de l'autorité spirituelle est une obligation, c'est un parcours, c'est un apprentissage. Dans cet apprentissage, tu as besoin de la puissance du corps d'être entouré, de faire partie d'un corps. Tu as l'obligation de surveiller ton âme au niveau de tes émotions, comment tes émotions fluctuent, afin de garder la stabilité au niveau de tes émotions. Tu as l'obligation de déterminer un temps de prière intense et régulier, de te lever le prier le matin, tu pries tout le temps, oui. Mais consacre-toi à chercher le Seigneur le matin. Parce qu'on ordonne le matin. On ordonne aux circonstances le matin. On ordonne à sa vie le matin. J'ai écrit un livre, « Les secrets de la prière du matin ». Je ne fais pas la publicité de mon livre. Il est gratuit. Si quelqu'un veut le livre, il est là, il est gratuit. Prenez-en. Sur Internet, sur YouTube, il est gratuit. Prenez-en. C'est des choses qu'on a expérimentées. Dieu va stabiliser tes émotions. Et quand tu pries, prie avec les armes spirituelles, prie en langue, et quand ça devient intense, crie à l'aide, crie au secours. Les hommes, Dieu, il y a aussi, si tu peux, la justice, tu peux. Mais avant d'y arriver, vois les anciens, vois l'église, tel problème, on ne trouve pas de solution. Tu peux brandir ton droit. Parce que nous vivons dans un pays de droit. Amen. Amen. Voyez-vous, face à Jézabel, Elie était seul à combattre. Mais seul, il a fini par fuir Jézabel. Parce que Jézabel, au-delà de l'autorité spirituelle qu'elle était, elle contrôlait aussi toute l'administration, la justice, la sécurité, l'économie du royaume. Mais Elie a fui. Lorsque Dieu a voulu remplacer Élie, il a pris trois personnes. Deux rois et un prophète, Élisée, Pour dire face à cette femme, spirituellement il faut la battre. Et administrativement aussi, il faut la battre. Élisée l'a tuée euh, spirituellement. Mais c'est Jéhu qui l'a tuée administrativement et tout a été éradiqué. Il y a ce que l'esprit peut faire avec l'onction, il y a ce que aussi les systèmes de ce monde aussi peut faire, Amen. apprenons à user de nos droits. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole et après je vais laisser quelques minutes. On va faire les offrandes. Et à la fin, je laisse quelques minutes aux frères Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout et prier ensemble? Nous mettre debout et bravo, ça. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. chanter ensemble oh garde-moi au oh, seigneur je sens que je vais prier pour des personnes qui se sentent intimidées par les circonstances de la vie ou par les hommes des personnes qui se sentent intimidées nous allons prier ensemble Alléluia, si toi tu es connecté aussi, tu pries avec nous Alléluia, prions en langue ensemble je suis masqué, je me déplace prions en langue ensemble Rako Sata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 si la salle est comme un saçon, ça ne de un saçon, je C'est la un la vie est la vie. La vie est la vie. La vie est la vie. La vie est la vie. I'm yeah. Jésus, les limitations familiales, les limitations générationnelles, les troubles émotionnels, je brise ça au nom de Jésus, je brise ça au nom de Jésus, je brise ça au nom de Jésus, nom de Jésus la stabilité émotionnelle, je brise ça au nom de Jésus, la constance, je brise ça au nom de Jésus, la difficulté à prendre une décision, je brise ça. Au nom de Jésus, la confession admirable, la confession commande. J'ai pris ce sang au nom de Jésus. J'ai pris ce au sang au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai pris ce sang au nom de Jésus pour para votre sang. Papa papa papa, papa papa. Papa papa, papa papa. Papa papa, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul.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 Bien-aimés, nous, allons prier pour des personnes qui se sentent sur à nous, sur le point sombrer. couler, de sombrer. Si tu es dans cet état-là, est-ce que je peux te demander de t'avancer On va prier avec toi. Même si toi qui es connecté, nous allons prier avec toi. Nous allons. Nous allons prier avec toi. Oh, Abou, tu te donnes, tu sens, tu veux sombrer. C'est un cri ce matin pour toi. Un cri. Un cri d'aide. Un cri d'alarme. Tu es dans ce cas-là. Nous allons prier avec toi avance, nous allons prier avec toi nous allons prier avec toi nous allons prier avec toi nous allons prier avec toi oh, prie ensemble oh, nous allons prier ensemble baba, BEREDOSITA MATHECONO DOSA METHECONO DOSA MALEJAMOSA Seigneur, la force à ta servante la force à ta servante la force à ta servante c'est un prix d'aide Seigneur, marie de ce matin, sainte de ce matin, Seigneur, je te demande, pas force sur la force sur la terre, de fortifier son nom que de intérieur, de fortifier son nom au de Jésus, nous vous réveillons, la mère, Jésus, le de jésus sur nous nous Allons sur nous prions. Nous nous prions. Nous nous prions. Nous nous prions. Nous face à cette opposition, Seigneur, merci le de lever ta vie, de lever sa foi, le de lever sa autorité, le de Il pas Allons, la Allons, oil, Allons vehicles, oh, on sur la vie oh, Allons, sur la vie oh, lim d'autre. la vie d'autre. Allons, Allons, sur la vie Sur S'appeler que ne pas I don't still no what Seigneur, disons encore merci Seigneur, merci Seigneur pour ce moment, merci le Seigneur de ce qu'il agit, de ce qu'il a compris de sa fidélité okay, merci, merci pour ta parole Seigneur mon Dieu, merci Seigneur pour ton action qui brise encore le jour, Seigneur mon Dieu ce matin, merci Seigneur parce que tu opères encore des grandes choses, oui Seigneur mon Dieu, nous avons pas tu relève ce qui était brisé Jésus relève ce qui était à terre au père éternel nous te disons merci merci merci jésus merci merci jésus merci merci jésus de tout cœur. quelques minutes je vais prier pour les enfants dès les COVID. Je vous demande, de l'économie demande demandez excusez le Seigneur vous met à cœur, nous apportons dans la maison du trésor dîmes et offrandes c'est lorsque le Seigneur vous met à cœur, en présentiel ou de façon connectée, nous allons faire passer euh, le le le panier Amen. Amen et vous qui êtes connectés nous allons faire défiler les coordonnées de l'église Alléluia Ensemble, Glorie nous, l'éternel est vivant. Ensemble, Jake nous, l'éternel est vivant. Ensemble, nous, <pokesbumload> en l'éternel <cis noises> sont les offrandes et les dîmes que nous avons apportées dans ta maison Seigneur tu as dit apportez dans la maison du trésor dîmes offrandes pour vous je menacerai celui qui dévore je ouvrirai les écluses des cieux et je reprendrai ma bénédiction avec abondance Seigneur je prie que tu bénisses les greniers de ton peuple et de ton église qu'il n'y ait eu point d'indigent parmi nous Seigneur de gloire que chacun d'entre nous puisse expérimenter la bénédiction d'Abraham, la bénédiction des possessions, des possessions de terre, de possessions de ressources minières, de ressources financières, autant que de ressources spirituelles et l'autorité spirituelle au oh Dieu. Merci de redresser la tête de celui qui était courbé et d'amener chacun d'entre nous à posséder la porte de ses ennemis, au nom puissant de Jésus, que l'argent ne soit plus jamais un problème pour qui que ce soit, ni pour ton Église, ô oh Dieu. Que l'argent ne soit pas un problème, Seigneur, pour qui que ce soit, ni pour ton Église, au nom merveilleux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Amen. Voilà, bien aimé vous, Seigneur. Merci à vous. Encore juste votre indulgence, quelques minutes. D'habitude, lorsque nous finissons le culte, nous mangeons quelque chose et euh, c'est prévu. Nous passons un peu plus de temps encore. Alors notre indulgence, je vais laisser quelques minutes à notre frère Hugues qui va nous présenter euh, euh, les plateformes que nous avons en ligne de façon connectée qui va vous aider aussi à réécouter nos messages. Notre père spirituel, à l'église où nous étions, à inciter, à encourager les gens à réécouter les messages, à réécouter les messages, parce qu'on apprend mieux. Il y a des choses qu'on ne saisit pas tout, on apprend mieux en réécoutant. Amen. Et nous avons des moyens aujourd'hui digitaux qui nous permettent de pouvoir le faire. Amen. Alors je vais laisser notre frère Hugues le faire, papa Hugues. Je vais juste déplacer la chair comme ça tout le monde voit ça calmement vous également qui êtes connecté oui, Maman, oui. Maman, oui. Chalon, peuple oui. de Dieu oui. on va vous on va faire ah, bah, euh, de deux, deux manières il vais exposé par euh, smartphone après on va voir sur l'ordinateur donc premièrement on, on va aller sur euh, Youtube comme d'habitude, si vous avez vos smartphones et vous cliquez sur euh, sur Youtube et après, dans les champs recherche, on tape NJ espace landen. Vous pouvez le faire aussi papa Parce que ça c'est la version ordinateur. D'abord j'explique. Ce okay. enfin, C'est pas, pas la même version. Je ne sais pas si ils, ils vont vraiment voir. C'est que tout, vous tout le monde vous voit. Vous voyez Nj landen. Je tape NJ Landen. C'est déjà là. Choix. Oui, ensuite vous cliquez, vous allez voir le logo de la Nouvelle Jérusalem et vous cliquez sur euh, le logo qui est là et vous voyez ça, c'est la version ordinateur et tout à votre droite vous avez nos sites, c'est-à-dire nos liens, nos différents liens. Donc vous avez premièrement le premier, c'est le site de notre église. Si on clique, donc on va directement ça va nous ramener vers le site de l'église. Là, on a différents anglais, accueil. Vous pouvez cliquer pour en savoir un peu plus. Si on rentre encore sur notre chaîne YouTube, on a le deuxième lien. C'est Facebook. Si vous cliquez, donc ça vous ramène sur notre page Facebook. Et là, vous pouvez regarder. Souvent, nos vidéos sont diffusées en direct sur Facebook. Par exemple, le culte d'aujourd'hui. Le voici. Il est déjà là. Sur, euh, sur Facebook. Et quand on rentre encore, on a, on a ajouté le lien Zoom pour nos affermissements et pour, euh, par exemple, le HD19, tout le, le, pour nous connecter à la prière, le lien est là. Si vous cliquez sur le lien Zoom, par exemple, pour ne pas oh bien trop déranger Maman Nathalie sur le pasteur, ou cliquez directement sur le lien et vous allez zoom va directement vous demander si c'est vous ou bien sur la première page pour vous authentifier et vous suivez juste sur les instructions et vous allez euh, directement enterrer dans zoom et vous allez voir la personne qui est connectée ou bien la personne qui dirige et voilà je rentre encore dans youtube et les derniers liens bon l'avant dernier c'est twitter donc si on clique ça nous amène directement vers le, la page de l'église sur Twitter. Et là, on a notre page de l'église Twitter avec toutes nos informations qui sont là. Et sur Twitter, on est, on, est, on est aussi à la page, on met toujours à jour nos vidéos. Par exemple, le tout récent, c'était la sagesse de l'imitateur. C'était celle du vendredi qui est déjà là à la, à la, sur la page. Et j'avais oublié, j'avais tout sauté pour aller dans Zoom. On a Instagram aussi. Donc si on clique sur le lien Instagram et directement ça nous amène vers notre lien Instagram et sur Instagram parce que les vidéos sont, exigent là, le format Instagram c'est 15 minutes. Donc on ne sait pas mettre de, de longues vidéos. Bon, on a trouvé mieux dans d'autres églises ils utilisent plus de photos sur Instagram. Oh, ben, si vous voulez la version avec euh, plus de détails, euh, là c'est payant mais pour l'instant on n'a pas besoin de, de payer. Mais sur Instagram, on a juste, on met juste de, de photos. Je crois, avec les temps, on va mettre le résumé de, de nos prédications. Et au fur et à mesure, dès qu'on aura de. J'avais dit au pasteur de, de faire des vidéos, de, de, de résumer de ces messages. En ce moment-là, on pourrait mettre sur Instagram qui, qui existe de versions un peu plus euh, réduites. Donc le tout dernier lien que je vais vous montrer. Donc ici, je ne l'ai pas encore mis. Mais si vous cliquez, par exemple, vous venez dans le, notre site, vous cliquez sur le logo, vous avez les différents onglets accueil. On a vidéo. Par exemple, sous l'accueil, si on clique, on voit nos différents vidéos qui sont là. Si je clique sur un, un vidéo, par exemple, je le mets en pause. Et si on descend tout en bas de la vidéo, vous allez voir, il y a un onglet qui vraiment qui nous aident pour l'évangélisation et pour certains programmes de l'Église. Ici, par exemple, vous pouvez dire à quelqu'un d'aller taper Jungi Landen. Et là, on a le nom du pasteur, on a nos horaires de culte, on a mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Et le, tous les heures sont là, reprises. Et ici, par exemple, on a par exemple, pour la, un frère ou une sœur qui est là pour la première fois. Il peut envoyer le, le message sur le, le, le numéro de l'église. Par exemple, il est les, les, les juste écrit un texto. Vous êtes, par exemple, la, la question qui nous est posée, vous êtes nouveau, vous envoyez nouveau sur WhatsApp. Et ça va permettre au pasteur ou bien la sœur Natacha d'identifier que c'est une nouvelle personne. Et la nouvelle personne peut remplir directement le formulaire qui est là. Si vous cliquez sur le formulaire, donc, on a un formulaire où il peut remplir son nom, prénom, son adresse et son numéro de téléphone et sa boîte email. Et là, on a des différentes questions à le poser. Par exemple, avez-vous déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Sinon, souhaitez-vous un accompagnement pour cette démarche? Il y a d'autres questions. Avez-vous déjà pris le baptême par immersion? Parce qu'il y a des baptêmes qui n'est pas par immersion. Si oui, dans quelle église? la date de l'événement, sinon souhaitez-vous euh, intégrer la Nouvelle Jérusalem Comment avez-vous connu la Nouvelle Jérusalem Par notre site, par Youtube, par Instagram, par Twitter Et ensuite, euh, il y a encore cette question, souhaitez-vous recevoir les informations concernant nos différents événements Et après l'avant-dernier, souhaitez-vous, oui. souhaiterez-vous être contacté par un membre du département conseil et la toute dernière quel jour êtes-vous disponible pour qu'un conseiller puisse vous contacter donc ça c'est notre euh, formulaire à remplir pour aider pour euh, savoir si quelqu'un est nouveau ou bien c'est une nouvelle personne mais juste il est en visite mm -hmm. pour nous aider à aller un peu plus loin et si nous rentrons encore sur notre page on verra encore, il y a d'autres informations, par exemple, concernant nos différents liens qu'on a énumérés. Mais ce qu'on n'a pas pu euh, vous présenter, c'est le lien radio. On, ici, on a la radio. Si on clique sur le lien radio, donc on se ramène directement vers la radio de la nouvelle jérusalem london On peut cliquer, on va écouter les anciens messages qui sont là qui seront mises à jour au fur et à mesure qu'on aura les diverses programmes concernant l'église. Et en bref, euh, on a l'adresse de l'église et on a le numéro de contact de l'église. Donc euh, voilà un peu et je voulais montrer les gens qui ont la version euh, smartphone. Dans la version smartphone, si vous arrivez dans la page New Zealandienne, vous pouvez cliquer sur le logo et venir dans, premièrement vous vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, ça va vous permettre de, de recevoir au quotidien nos différents vidéos au programme de l'église, et après vous allez venir ici dans playlist, j'avais créé une playlist par rapport aux différents thèmes du pasteur, donc on a par exemple les armes spirituelles, ce sont des prédications qui vont se rendre dans cette rubrique, il y a la foi, il y aura les prédications qui seront dans la foi, il y a les dons, c'est-à-dire le, le, le, tout le message lié aux dons. Il y a par exemple le, le message sur le sujet qu'aimait prier Jésus-Christ. Dans les différents messages, sont repris des dons. Il y a l'école de la sagesse, souvent le vendredi. Tout le message sont là. Et le message sur le Saint-Esprit, c'est-à-dire on évolue par rapport au message que le Seigneur donne aux pasteurs. Sur le royaume de Dieu, on a dans le lien secret, ça c'est nos prières d'intercession et face à l'attaque. Il y a les différentes prédications qui sont là. Au fur et à mesure, on ajoutera des messages qui correspondent au type, on ajoutera certains nouveaux répliques. Et si vous arrivez dans la discussion, là, il n'y a, a encore rien, il n'y a pas de commentaires. Et à propos, vous allez voir tous nos différents liens qui sont là. Par exemple, quelqu'un qui a la maison, qui veut se connecter, tous nos liens sont là. Il y a une brève description de l'Église, Nouvelle-Jérusalem, exactement où nous sommes, par exemple, nous sommes affiliés au Church of God, etc., etc., et si vous cliquez, vous êtes directement connecté au sein de nos différents liens. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelque chose où le pasteur peut ajouter. Non. Merci. Amen. Merci. non cas, amen. Merci beaucoup, même. Merci beaucoup. Donc, voilà. On a, en tout cas, des bonnes choses pour que chacun d'entre nous puisse euh, se retrouver Réécoutez, réécouter réécouter et explorez, partagez, abonnez-vous. Amen Voilà, est-ce qu'on peut se lever ensemble et nous faisons la prière de notre Père Je crois qu'il y a quelque chose à manger qu'on peut prendre rapidement, j'ai l'impression. Bah, okay. euh, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi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 Et soyons abondamment bénis. Merci à vous. Voilà. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche, bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à tout le monde. Bon si vous êtes là pour la première fois, je vais saluer les invités. Je ne vous ai pas montré les invités. L'heure avance. Voilà. Nous avons... Deux nouvelles personnes au milieu de nous, deux nouvelles personnes, deux invités au milieu de nous. C'est ça, c'est ces enfants là Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Okay. On va Ça, bien, ça va. Ça si va. Ça va. Bravo, on va. Non, ça va On a du boulot. On a du boulot. Le livre, là. Oh, oui. Le là. Oh, oui. Ah, Jessie Oui. Bonjour, c'est la les, les, les enfants étaient dans la, la cellule. L'homme qui a commencé. Ouais, Okay. Okay. On voit quelque chose, je ne sais pas s'il y a. Ok. Il y a quelque chose. Ok. Ah. Ah, c'est arrêté.